Une fois les fichiers téléchargés, on va installer le logiciel. On double-clique sur MPLabX la version 5.50. On valide en tant qu'administrateur. On suit les commandes d'installation. On accepte la licence. Vous pouvez décocher cette elle n'est pas importante c'est euh, si vous voulez aider euh, le logiciel à se développer ou pas et cliquez sur next vous pouvez laisser toutes les cases cochées dans cette configuration là au pire des cas vous aurez trop d'options et le logiciel s'installe Là on peut décrocher puisqu'on a déjà le compilateur. On termine l'installation. L'installation de MPX est terminée. On passe maintenant au compilateur. On attend un L'installation se lance. Suivant, Accepter. suivant. On part sur la la formule gratuite. On installe, on installe pour tout le monde sur l'ordinateur. On continue. On se revoit à la fin du temps de chargement. Le compilateur vient de terminer de s'installer. Il ne reste plus qu'à valider et ensuite finir l'installation. Une fois que c'est fait, vous pouvez retrouver votre logiciel installé sur votre bureau sur les icônes suivantes vous avez juste à cliquer sur l'icône et lancer votre logiciel le logiciel va démarrer tous ses modules la première le premier démarrage peut être légèrement long voilà votre logiciel est installé il est maintenant prêt à être utilisé vous pouvez euh, si vous le souhaitez Regardez une prochaine vidéo dans laquelle je vous expliquerai comment utiliser ce logiciel, à quoi correspondent les différentes parties du logiciel, etc. Merci d'avoir suivi cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu.